Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser euh, le logo ici Ce logo là, Donc c'est le logo de la june Alors la june, qu'est-ce que c'est euh, En fait c'est une monnaie libre Donc c'est assez intéressant comme concept Et on va donc, euh, voilà, je mettrai euh, plusieurs liens en bas de la vidéo Pour ceux que ça intéresse Et donc on va essayer de réaliser ce logo Alors euh, pas la totalité, juste celui là Alors je vais l'isoler euh, tac, tac, voilà, c'est celui-là. On va réaliser donc juste ça. Donc comme d'habitude, je vais exporter ce logo pour l'avoir en, en modèle. Tac, voilà. Donc je vais dans Fichier, exporter au format PNG. Euh, je vais exporter donc la page et je vais exporter ça sur mon bureau. Tout simplement, voilà, je vais l'appeler modèle, comme d'habitude, tac, modèle, et je clique sur enregistrer. Je vérifie bien ici que j'ai le l'extension .png, largeur 500, hauteur 500, et je fais exporter. Maintenant, nous allons ouvrir un nouveau document, donc fichier nouveau, ou alors on peut également cliquer sur ce petit picto. Voilà, on va aller dans fichier importé, ou CTRL-I pour le raccourci clavier voilà donc sur mon bureau je sélectionne le modèle.png, je fais ouvrir euh, j'incorpore tout simplement et je vais le mettre euh, donc comme ceci alors il suffit d'avoir la flèche noire sélectionnée de cliquer et glisser sur l'image pour la positionner où on veut sur euh, notre écran pour zoomer je peux utiliser la molette de la souris ou je peux également utiliser ici le zoom alors le zoom c'est z ou f3 donc je clique là dessus je peux zoomer dessus. Euh, on peut également utiliser la touche 1 du clavier, 2 ou 3. Alors lorsqu'on utilise la touche 3, il faut que l'élément soit sélectionné. Et vous voyez, ça ajuste par rapport donc, à l'élément sélectionné. Donc ceci étant fait, on va dans « Calque ». Ici, on, sait, on clique sur « Calque ». À ce moment-là, il y a la fenêtre. Donc là, on va renommer ce « Calque modèle ». Voilà, j'appuie sur « Entrée » pour valider. Je verrouille ce calque, je clique sur le petit « plus » pour ajouter un calque euh, que je vais appeler « logo la june ». Voilà, et je clique, ou j'appuie sur « ajouter » ou je tape sur « Entrée. Je vais sélectionner maintenant l'outil « créer des cercles et des ellipses <coughs> ». Pardon, donc je clique dessus. Euh, je me mets à peu près au milieu ici. Je vais cliquer « glisser » en appuyant sur « ctrl » et sur « shift ». De façon à positionner au mieux mon élément alors je vais supprimer le fond donc pour supprimer le fond je clique sur la croix et je vais rajouter un contour à mon objet donc pour cela j'appuie sur shift vous avez ici la touche que j'utilise et je clique maintenant donc sur le petit carré noir à ce moment là on voit un petit contour qui se dessine donc il est un peu petit euh, donc là on a un contour de 0,0265 je fais un clic droit là dessus et je vais le mettre à 1 de façon à ce qu'il soit beaucoup plus visible je sélectionne la flèche noire ou je peux sélectionner la flèche noire en tapant F1 sur mon clavier je clique bien ici sur le, le bord noir je clique, je reste appuyé, je déplace de façon à bien positionner mon, mon cercle voilà, comme ceci, ça devrait être bon euh, je vais cliquer sur la flèche et pour garder un cercle parfait, j'appuie sur CTRL. Je vais peut-être réduire le contour, je vais le mettre plutôt à 0,25. Voilà. Je clique sur la molette également pour zoomer, donc. Voilà. Je mets bien sur la ligne noire, je déplace mon objet. Alors. Alors on peut également verrouiller ici. En cliquant sur le petit cadenas, maintenant lorsque je clique sur la flèche, automatiquement je vais garder un cercle parfait. Voilà, donc je peux jouer avec les flèches tranquillement, de façon à bien ajuster tout ça. Voilà, quand tout ça est bien ajusté, je vais rajouter des, des petites règles, et je vais bien penser à activer le magnétisme. Alors, activer le magnétisme, il faut que ce petit pictogramme soit coché, et on va sélectionner tous les magnétismes ici. Et maintenant, on va cliquer donc, euh, sur la petite règle ici en haut et on va glisser, vous voyez qu'une règle apparaît. Et si je me place à cet endroit-là, on a une petite information qui nous indique que la règle est bien positionnée donc, sur le nœud de mon cercle et donc est bien positionnée au milieu ici. Je vais faire la même chose sur le côté gauche. Je clique, je glisse pour bien placer ma règle. Voilà. Maintenant, j'ai mon cercle ici du. Euh, j'ai mon centre du cercle ici qui est bien placé. Je clique sur « moins » de mon clavier pour dézoomer. Je duplique ce cercle, donc « Ctrl D ». Je vais cliquer ici sur la petite flèche. J'appuie sur « Ctrl » et sur « Shift ». Voilà. De façon... Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que la grosseur du cercle est également grossie. Donc ça, je vais faire « Ctrl Z ». Je vais désactiver cette option. Je vais recommencer, hop, CTRL-SHIFT, je clique sur la croix, je mets comme ceci, et à ce moment-là, vous voyez, le contour est identique à celui-là. Donc là, on a maintenant deux cercles, on commence à voir qu'on a bien positionné les deux éléments. On va pouvoir soustraire un objet ici qu'on va créer. Donc pour cela, je vais sélectionner l'outil, par exemple, tracer des courbes de Bézier. Je vais prendre l'option « Créer des segments » de ligne droite, voilà, je me mets ici au milieu, on voit bien que j'ai une petite information, ça veut dire que je suis bien au centre, donc je clique, je déplace en appuyant sur contrôle, et vous voyez automatiquement, j'ai ici un nombre de 45 de, Attends, je dis pas de bêtises, de 30 degrés, voilà, voilà, donc je clique pour réaliser donc cette petite ligne, je vais me mettre maintenant sur le... la petite règle, je clique, et je reviens ici donc à mon point d'origine. Pour réaliser une sorte de petit triangle que je vais pouvoir soustraire à, après donc à cet élément là donc je vais sélectionner les deux cercles pour que ce soit un petit peu plus clair je vais donner des couleurs voilà celui là il va être un petit peu une sorte de rouge là voilà plutôt comme ça je vais le descendre euh, tout en bas et ce cercle je vais le mettre euh, en vert voilà je vais sélectionner ces deux cercles en appuyant sur shift et je vais aller dans « Chemin » et je vais faire « Exclusion ». Et vous voyez, automatiquement, j'ai créé un trou dans le cercle rouge. Je vais maintenant soustraire euh, cet objet-là. Alors ça, je vais me mettre de côté, parce que j'aime bien garder ces éléments. Donc je le duplique. Voilà, je le mets à cet endroit-là. On ne sait jamais, ça peut me resservir pour plus tard, notamment pour réaliser ce, ce petit objet-là. Donc ceci étant fait, je sélectionne donc ici mon triangle. Je vais lui mettre une petite couleur verte. Je sélectionne mon cercle qui est une sorte de donut, en appuyant sur Shift, et je vais faire chemin et je vais faire, tut tut tut, je crois que c'est euh, différence. Voilà. Donc j'ai coupé la bonne partie. Je vais maintenant réaliser, alors je vais enlever le fond, je vais réaliser ici ce, ce petit triangle. Alors rien de plus simple, on va utiliser l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. Je me mets bien ici, à ce coin-là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un carré parfait. Voilà, je relâche. Voilà, j'ai un, un carré. Il me suffit juste maintenant de supprimer cet élément-là. Donc, je clique sur l'outil les nœuds. Je convertis le carré en chemin. Donc, pour cela, je clique sur ce petit pictogramme où je fais MASH CTRL-C. À ce moment-là, vous voyez, on a quatre petits nœuds qui sont apparus. Moi, je veux supprimer celui-là. Donc, je le sélectionne avec... Un rectangle de sélection soit je clique ici sur le moins soit je peux également taper sur la touche supr de mon clavier tac et je vais supprimer ici les poignées. alors pour supprimer les poignées, plusieurs solutions soit j'appuie sur contrôle et ici sur la poignée soit je sélectionne tous mes nœuds ici et je clique sur ce petit pictogramme qui rend dur les nœuds sélectionnés tac à ce moment là vous voyez on a donc euh, notre petite flèche euh, on va supprimer cet élément là qui nous embête. Euh, donc pour cela, on va faire rapidement avec la courbe de Bézier, voilà une petite forme comme ceci, que je vais mettre en bleu pour qu'on puisse bien voir. Et je vais supprimer, euh, je vais soustraire pardon, cette forme à l'objet là. Voilà, donc je sélectionne les deux. Je vais dans chemin et je fais euh, différence. Alors le raccourci c'est CTRL plus moins. Alors je sélectionne les deux, je fais CTRL moins et tac ça a été coupé. Voilà, donc là, on a pratiquement euh, terminé le logo. C'est très facile. On va en profiter pour faire cette forme-là, avec cette forme que j'ai mise de côté. Donc, je duplique encore. Hop. Je supprime le fond pour qu'on puisse bien, bien caler tout ça. Voilà. Alors, grâce au magnétisme, je suis sûr que je suis bien centré. J'appuie ici sur la flèche. Sur CTRL et sur SHIFT. Tac. Je déplace vers le bas. Voilà, c'est pas mal. Hop, je sélectionne ici la flèche du haut. J'appuie sur Shift. Alors c'est pas Shift, c'est CTRL. Voilà, CTRL. Alors là, vous voyez, le, le magnétisme nous gêne un peu, donc on le désactive. Et le raccourci pour désactiver le magnétisme, c'est Shift pourcentage. Vous voyez, hop, automatiquement, le magnétisme est désactivé. Donc j'appuie sur CTRL sur cette flèche-là, je déplace je vérifie bien que c'est tout impeccable ouais, c'est pas mal je réactive le magnétisme, je replace une règle qui va bien être au milieu ici pour avoir notre euh, centre de, de rotation du, du cercle et je vais donc couper ici pour ne garder que cette partie, donc pour cela je sélectionne l'outil tracer des courbes de Bézier. je me mets au milieu je clique, j'appuie sur contrôle c'est peut-être pas terrible finalement je vais peut-être déplacer ça encore un petit peu vers le haut. Voilà. Je replace, je redéplace ma règle en activant le magnétisme. Vous voyez quand on se met bien sur la règle, il y a une petite main qui apparaît. On peut cliquer glisser de façon à bien positionner la règle. Tac. Ouais, c'est mieux. Tac. Voilà. Euh, je suis peut-être allé un peu vite. Donc je recommence, je me mets au milieu, je clique, j'appuie sur CTRL, je fais le premier segment, je remonte de façon à être bien sur la règle, je clique, je vais donc terminer ici pour, comme tout à l'heure, obtenir un triangle. Triangle que je duplique, alors pour dupliquer un triangle c'est comme d'habitude, soit je clique là-dessus, soit je vais dans édition dupliquer, soit CTRL-D. Je vais faire CTRL-D, hop, je fais un retournement horizontal en cliquant là-dessus, ou j'appuie sur H, Retournement horizontal. Grâce au magnétisme, mon objet va bien se placer au milieu. Et vous voyez, on a la forme ici qui va pouvoir être soustraite. soustraite pardon. Donc, Je sélectionne ces deux objets et je vais les additionner. Donc, Pour cela, je vais dans Chemin et je fais Union. Ah, fait... Oui, c'est pas mal. Je sélectionne mon Donuts, celui-là. Je vais mettre une petite couleur pour bien le voir. Ça, c'est l'objet qui va nous permettre donc de couper ou de soustraire certaines formes. Je sélectionne les deux en appuyant sur Shift. Et comme tout à l'heure, chemin, différence ou contrôle moins. Voilà, donc toute cette partie du haut, maintenant, on peut la supprimer. On sélectionne l'outil Éditer les nœuds. On sélectionne tout ça et on clique sur le moins. Allez, hop. Voilà, voilà donc là, on a pratiquement fini le, le, le gros du boulot. Après, il faudra juste mettre un peu les couleurs. Donc, on va... Euh, utiliser la fonction combiné, chemin combiné voilà euh, là on a un petit trou donc c'est un peu embêtant, et on, on va inverser ici le chemin de ce petit triangle je vais dans chemin et je fais inverser de façon à plus avoir de trous ou alors là si ça marche pas <rire> je vais faire apparaître ici la fenêtre fond et contour tac et euh, je clique là dessus <coughs> pardon pour supprimer, vous voyez, le, les petits trous qui peuvent apparaître. Donc maintenant, notre objet est fait. Je vais le déplacer et je vais le mettre sur le côté en appuyant sur CTRL. Je désactive le magnétisme. Euh, on va supprimer le contour. Donc pour supprimer le contour, je, je clique sur SHIFT et sur la croix. On peut également ici aller dans CONTOUR et cliquer sur la croix. C'est exactement la même chose. Hop, vous voyez, ça fait disparaître le contour. On va récupérer la bonne couleur avec la pipette. Donc, je clique sur la pipette, je me mets ici, tac, je récupère la pipette, euh, je récupère la bonne couleur, pardon. Je vais créer un dégradé. Donc, pour cela, je clique là-dessus, je vais me mettre ici, je clique, je glisse et je déplace vers le haut en appuyant sur contrôle pour rester bien à la verticale. Et ici, vous voyez le petit euh, cercle bleu est, est, est sélectionné. Enfin. Le petit cercle est sélectionné, donc il est bleu, ouais, c'est peut-être plus clair. Et je peux maintenant, avec l'outil pet, récupérer cette couleur-là. Donc je clique dessus, vous voyez, on a un dégradé ici, de cette couleur-là à celle-là. <cười> je vais maintenant réaliser euh, le petit ombré marron, là. Donc je duplique cet objet, CTRL-D, hop J'utilise les flèches de mon clavier, donc un petit peu sur la droite et un petit peu en bas, deux fois, avec l'outil pipette ou F7, je peux récupérer la couleur marron. Tac, je vais mettre cet objet à l'arrière-plan. Donc pour mettre un objet à l'arrière-plan, on clique sur la flèche noire et on déplace euh, en cliquant sur ce petit pictogramme. Voilà, on descend la sélection d'un cran. Tac. On va maintenant réaliser ici la petite couleur blanche. Donc je duplique, CTRL D. J'utilise les flèches de mon clavier, 1, 2, alors je vais peut-être pas faire ça. Je vais utiliser voilà l'objet ici qui est jaune avec le dégradé. Donc je duplique, je déplace vers le haut 1, 2 et à gauche 1, 2. Je mets ma couleur blanche et je mets cet objet euh, vers le bas deux fois. Voilà. Par contre, je vois pas trop ce qu'il y a derrière. On va ici activer l'option... Euh, arrière-plan en damier, pour qu'on puisse bien voir la couleur blanche. Voilà. Donc c'est pas trop mal. On va pouvoir... Euh... Alors vous voyez, il y a des petites choses ici à, à corriger hein, à ce niveau-là. Mais ça, on le fera... Ben, on va le faire tout de suite, en fait. On va un petit peu voir là ce qu'il faut faire. Ici, il va falloir... Euh... Sur... Ici, cet objet-là, marron. On va utiliser l'outil éditer les nœuds. On va zoomer donc avec la molette. On se met sur le petit segment là. On double clique de façon à créer un nœud. On pense bien à activer le magnétisme. Et si je clique et je déplace mon nœud automatiquement, il va bien se positionner. On fait pareil sur cet objet là. On le sélectionne. On clique sur le nœud et on le déplace. Et automatiquement, il vient bien se placer correctement ici. Voilà. Donc là, c'est pas mal. C'est propre. Euh, là, on va enlever euh, le blanc là qui nous gêne. Alors, pour cela, ben, on n'a qu'à juste cliquer sur le nœud et le déplacer. C'est bien. Là, on va double-cliquer ici. On va également euh, double-cliquer. Alors, pour que ce soit plus clair, je vais passer en mode d'affichage contour. Voilà. On va créer également un, un nœud ici. Je double clique. Et ce nœud-là, je vais pouvoir le déplacer. Ah J'en ai créé deux. Donc je reviens en arrière, CTRL-Z, voilà. Donc ici, je crée un nœud. Je vais déplacer ce nœud-là et il va bien se coller. Par contre, je vais supprimer ici les, les poignées. Donc pour supprimer les poignées, j'appuie sur CTRL et je clique sur la poignée ici et pareil là. Et là, je vais supprimer la poignée. Voilà. On repasse en mode affichage normal pour vérifier ce qu'on a fait. Tac. Voilà, c'est parfait. Là, ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne bien. Alors là, il faut faire comment Tatatata. Donc ici, on va créer un nœud. Je, doubl je double-clique sur le petit segment, là, et je déplace le nœud. Euh, tac. Alors, je vais euh, déplacer ce nœud, le mettre là. Voilà, ça euh... ça je vais le masquer, ça je vais le mettre comme ceci, et ça comme cela. On vérifie voir ce que ça donne, peut-être abaisser un petit peu ici. Alors, on va supprimer ce nœud là, on le sélectionne et on clique sur le moins, et là je vais déplacer ce nœud, voilà comme ceci, c'est pas mal. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est euh, rajouter donc un objet ici et ici. Donc pour cela on sélectionne cet objet, on le duplique, CTRL-D. Avec l'outil pipette, on va récupérer la couleur là. Voilà. Et on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction décalage dynamique ou CTRL-J. À ce moment-là, on a un petit, logeant, un petit losange pardon, qui se place à ce niveau-là. Donc je désactive le magnétisme. Je vais cliquer et glisser sur le losange de façon à bien positionner voilà, mon objet. Il nous reste plus maintenant qu'à faire un petit dégradé, donc du jaune vers la transparence. Donc pour cela, je fais apparaître la fenêtre Fond et contour, Je clique sur Fond et je clique ici sur Dégradé radial. Donc là, j'ai un dégradé radial qui apparaît. Et je n'ai plus qu'à le déplacer et à le mettre là. Et voilà, on a fini notre petit logo. Euh, on va créer euh, un petit rectangle de fond. Donc Pour cela, rien de plus simple, on clique sur « Créer des rectangles et des carrés ». On clique, en glisse en appuyant sur « CTRL. On clique sur la flèche noire de façon ici à mettre en pixels euh, une longueur de 500 par une hauteur de 500. Voilà. On place ça derrière. Tac, à l'arrière-plan. On va mettre un petit gris à 50. On lui met un dégradé radial. On sélectionne l'outil pipette donc là c'est un gris à 50 et là c'est un gris à 50 mais avec une opacité à 0 donc on va augmenter l'opacité à 100% et ici par contre on va plutôt choisir un petit blanc voilà quelque chose d'un peu plus clair un gris à 50 c'est peut-être un peu un peu fort on va baisser on va mettre à 20 voilà ou oh, peut-être 30 c'était pas mal voilà. Euh, ouais ben c'est pas mal donc ceci étant fait maintenant on sélectionne tout ça ou plutôt je vais sélectionner d'abord le logo, je vais grouper ctrl G, ou on peut cliquer là dessus ou objet grouper voilà, je sélectionne cet objet je sélectionne le fond et on va bien aligner tout ça, donc pour bien aligner on va cliquer sur aligner et distribuer donc le raccourci c'est mage plus ctrl plus A par rapport au dernier objet sélectionné, donc c'est mon petit euh, carré là. Donc je clique ici sur « Aligner selon l'axe vertical et horizontal ». On voit ce que ça donne. Moi, je préfère que ce soit un peu plus vers le haut. Voilà, comme ça. On déplace ça comme ça. Tac. On va sélectionner ici les préférences du document. Et on va utiliser la fonction « Redimensionner la page au contenu ». On clique sur « Ajuster la page au dessin ou à la sélection ». Et à ce moment-là, c'est impeccable. On, veut, on peut même supprimer euh, ici les petites règles si on veut. Alors je crois que c'est dans « Édition »,« Supprimer tous les guides ». Voilà. On enregistre notre document, ce que j'aurais dû faire bien avant. On l'enregistre sur le bureau. Je vais l'appeler « Dessin » ou « Logo June ». Allez hop, « Logo la June ». On enregistre. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Le fichier de ce tuto sera en téléchargement en bas de la vidéo. Euh, merci encore et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.